Une fois que nous avons créé notre base de données, nous allons dans LibreOffice Writer ou OpenOffice Writer, donc le logiciel de traitement de texte. Ici nous avons écrit un courrier type dans lequel nous aimerions insérer certains éléments. Nous allons donc dans Affichage, Source de données, et nous sélectionnons ici Contact, la table, et le contact. Nous voyons que les différents éléments apparaissent ici. Je souhaiterais envoyer un courrier, mais uniquement aux adhérents. Or ici, il y a par exemple un membre du conseil d'administration. Pour créer un filtre, nous allons dans filtre standard, nous cliquons dessus, et nous allons dire que si le statut est Différent de membres du CA, alors le filtre est valide. Nous voyons que membre du CA a disparu. Par la suite, nous allons faire un glisser-déposer, donc en maintenant un clic gauche, appuyé, nous déplaçons l'élément à côté de bonjour. Nous faisons un espace et nous rajoutons, après le prénom, le nom. Ici, il est indiqué « Vous habitez à » et nous mettons la ville à la suite. Et vous êtes donc, adhérent de l'association. Une fois que ceci est effectué, nous pouvons aller dans « Fichier imprimé. Il nous indique que c'est une base de données, et nous demande si nous souhaitons l'imprimer comme une lettre type. Nous indiquons que oui, et il nous demande de sélectionner différents éléments. En l'occurrence, nous avons déjà fait les filtres. Donc nous mettons tout, et en sortie, on peut soit le sortir sur une imprimante, ou dans un fichier. Dans un fichier, cela nous permet de bien voir à quoi le fichier ressemble. Le fichier peut être un document unique qui va avoir les pages les unes derrière les autres ou il peut séparer les différents documents. Nous cliquons sur OK et nous rentrons un nom. Nous l'enregistrons et voilà. À présent, si je vais voir le fichier qui a été généré, était donc publication. En cliquant dessus, nous voyons que nous avons bien des noms et des prénoms différents et que le fichier généré permet de créer des lettres personnalisées que nous envoyons par la suite aux personnes.